Hey, salut à tous, bienvenue sur cette formation dédiée à Photoshop CC 2021 Oui, tout d'abord je vous montre également un aperçu de ce que Photoshop CC 2021 peut nous faire Et en quelques minutes tout simplement Photoshop CC 2021 a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle remplacement du ciel. Vous n'allez pas vous imaginer à quoi ça peut servir. Cette fonctionnalité de remplacement des ciel est vraiment, vraiment, vraiment importante. Vous importez votre image et vous allez dans Edit. Et puis, remplacement les ciel. Lorsque vous ouvrez, cela remplace automatiquement... La zone blanche sur votre image par des nuages prédéfinis. Pas besoin de passer des heures à faire les détourages et puis remplacer. Vous voyez que cela nous a remplacé automatiquement les nuages et créé des calques de, avec les masques, balance de couleurs ainsi de suite. Voilà la vidéo est terminée, j'espère que cela vous a plu. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification de laisser un commentaire, d'aimer, de le partager à vos amis.